Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour euh, vous annoncer en fait la, la sortie de, de mon deuxième livre euh, qui s'intitule Comment parier sur la Coupe du Monde 2018. Je vous le, le montre, voilà. Euh, C'est euh, aux mêmes éditions que, que mon premier livre, Comment vaincre la chance. C'est chez Amazon. Euh, pourquoi je publie mes livres chez Amazon tout simplement, parce qu'on a plus de liberté avec eux que chez un, un éditeur euh, classique. Voilà, tout simplement. Euh, donc c'est un livre euh, sur euh, forcément la coupe du monde, comme on, le nom euh, l'indique. Il fait à peu près une centaine de pages. Donc rien à voir avec le, le premier livre que, que j'avais fait. Euh, donc à l'intérieur, qu'est-ce que de quoi je parle je fais, il y a quelques pages, euh, bah pour ceux qui, qui commencent vraiment dans, dans, dans les paris sportifs, euh, je, vous, je, vous place, hein, je, je vous plante un petit peu pardon, le, le décor. Voilà, ça fait que quelques pages, pour ceux qui, qui connaissent déjà un petit peu, ça fait une petite petite de rappel. C'est jamais, jamais euh, perdu, on va dire. Donc, euh, ensuite, j'attaque le vif du sujet avec quel type de paris prendre et quel type de paris éviter lors de, de, de, de, de, cette, de cette compétition. Voilà, c'est un petit peu différent des, des championnats traditionnels. Après, je vous fais aussi une analyse sur les différents groupes de, de, de la Coupe du Monde. Voilà, ça, Je vous donne des paris, ça peut aussi vous donner quelques, quelques pistes pour vous euh, d'analyse. Euh, je parle aussi un petit peu de la gestion de bankroll pour cette Coupe du Monde. Alors, si vous avez un, un, si vous avez un, un, un capital, une bankroll aujourd'hui dédiée aux paris sportifs, prenez-en un petit morceau, si vous voulez, pour euh, bah, poursuivre cette Coupe du Monde. Euh, voilà, Surtout ne dilapidez pas tout ce que vous avez peut-être gagné durant un an, durement gagné. Euh, lors de cet événement qui va durer trois semaines, parce que voilà, il arrive souvent qu'il y ait qu des surprises et c'est pas forcément un, un, un événement facile pour, pour parier dessus. Et puis j'ai aussi euh, fait intervenir quelqu'un, Benjamin alias Vieri, pardon, aujourd'hui que, que certains connaissent, qui ont une certaine réputation dans les paris sportifs. C'est un spécialiste football. Il vous raconte un petit peu son, son histoire. Toujours très intéressant de voir un petit peu les, les, les histoires aujourd'hui des, des parieurs sportifs, des parieurs pros. Euh, voilà. Et euh, je vous ai une petite surprise à la fin du livre aussi, pardon, pour, que, euh, pour que vous puissiez rejoindre euh, une équipe aussi de, de parieurs euh, confirmés. Mais euh, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça à la fin du, euh, du livre. Donc voilà, euh, chez Amazon, je vous mets un lien euh, sous, la, sous la vidéo. Si vous voulez, il est à 7,90€. Voilà, c'est un, un petit livre. Ça ne va pas vous, vous ruiner. Euh, vous pouvez apprendre des choses intéressantes. C'est aussi valable, pas forcément que pour cette Coupe du Monde-là, Enfin si les analyses pour cette Coupe du Monde forcément, mais après les, les, grands, les grands événements comme l'Euro et puis les autres Coupes du Monde, euh, bah vous pourrez réappliquer en fait aujourd'hui ce qu'il y a dans ce euh, bouquin. Voilà, je vous remercie de, de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt et surtout je vous dis de euh, bah, passer une, une bonne Coupe du Monde. Et puis si, euh, voilà, si vous pariez sur la Coupe du Monde, surtout, surtout, Pariez intelligemment, réfléchissez bien avant de cliquer sur le bouton pour euh, miser. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous